Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de mon programme « Comment lutter et réduire vos douleurs d'arthrose cervicale ». Pourquoi une formation spécifique sur la colonne cervicale Tout simplement parce qu'elle est négligée. Il faut souvent attendre d'être au dernier stade de l'arthrose, c'est-à-dire au stade 4, pour commencer à s'en occuper. C'est-à-dire lorsqu'on commence à paralyser des bras, puis pouvoir tourner la tête, avoir des douleurs, des vertiges, des troubles de toutes sortes. Moi, ce que je veux, c'est vous apprendre à traiter le problème le plus tôt possible. C'est-à-dire au stade 1, au stade 2, au stade 3, parfois malheureusement au stade 4, mais rassurez-vous, il y a toujours quelque chose à faire, sauf lorsqu'il a des troubles neurologiques, auquel cas, bien entendu, vous avez le recours de la chirurgie orthopédique ou de la, de la neurochirurgie. Voilà, donc le programme c'est simple, je vous apprends à comprendre comment ça fonctionne, à savoir ce que c'est que la bonne posture, savoir comment se tenir, savoir quels sont les bons mouvements à faire, quels sont les mouvements à éviter, quelle alimentation il faut adopter pour réduire les douleurs, réduire l'inflammation Quelles sont les meilleures plantes, les meilleurs compléments pour renforcer vos muscles, vos ligaments, vos os, vos disques, améliorer votre circulation générale Voilà. Ensuite, je vous apprends toutes les techniques qui vous permettre de vous soulager, y compris des techniques de mobilisation non forcée qui vous permettent de récupérer de la souplesse en complément des soins de votre ostéopathe ou chiropraticien ou kinésithérapeute. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous, vous aurez le programme complet dans le détail et en plus des cadeaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.